Et l'Urban, Simon, Alors que les peuples ouvrent les, yeux, ouvrent les yeux La révolution se propage peu à peu, peu, à peu. Ce message brise leurs, leurs frontières, Mais à malheur, Ils univers s'éclaire. Ressentez-vous leur malaise Chez d'État dictateur À malaise, malaise. À chef d'État dictateur, plus trop à l'aise. Si, si, si, si, si, et seulement si, la situation était si, si facile. Le les le leur peur. Leur peur. Évaporé, évaporé, évaporé, évaporé. Ils rêvaient de diriger le monde. De diriger le monde. Lourdes conséquences. Lourdes conséquences. de conséquences. Menaces avec leur bon, avec leur bon. Leur chantage à outrance à outrance le peuple, le peuple, le peuple, le peuple, le peuple levé, s'est levé le s'élever leur le peuple. peur évaporé évaporé évaporé évaporé décidé décidé ils sont décidés Soyez est homme, homme, femme mélangée, femme mélangée Malgré mélangée, tous les frères tombés de, de, se relever, de se relever, de se relever Pour la liberté, liberté. Ressentez-vous leur malaise J'étais un dictateur plus trop à l'aise Ressentez-vous leur malaise Chef un dictateur, plus trop à l'aise. Alors que les peuples ouvrent les yeux, la révolution se propage peu à peu. Ce message de leurs frontières, mais à malheur univers s'éclaire